Bonjour les amis, c'est Yoshka, bienvenue, bienvenue à vous sur le tarot des cinq soleils. Donc. Alors comment allez-vous ben, J'espère très très bien. Et je, je, je fais une, donc une seconde vidéo, une deuxième partie donc, à, à la nouvelle lune. Hein. Je vous ai déjà mis une vidéo en ligne, nouvelle lune en balance 9 octobre 2018. Ici c'est la partie 2 parce que je voulais développer quelque chose de beaucoup plus particulier concernant la balance, la balance, et nous, disons, ce qu'on va euh, euh, recevoir, disons, par rapport à cette nouvelle lune. Euh, cette nouvelle lune, elle est particulière, parce que tout simplement, elle annonce, quelque part, un phénomène assez incroyable... En balance en 2018, voilà. Alors, en balance en 2018, et pourquoi Parce que le dans la cabale, regardez voir. Moi, j'ai des cartes qui se qui, qui viennent donc que j'ai construit par la cabale. Vous voyez, ça c'est la lune, mm -hmm. c'est la lune avec le jour vendredi donc Vénus, et on va voir que Vénus. Est également dans le signe de la Balance. Hein? Regardez voir si on divise le nombre 400. Donc par 22, on obtient 18, pour un 18. 18, 18, 18, 18, 18, etc. etc. 18. Le nombre 18 donc ressort absolument. Et ça concerne. Donc, euh, vraiment le signe de la balance aujourd'hui, là, par rapport à cette nouvelle lune, parce que c'est un nouveau coup d'envoi, c'est une nouvelle année dans le calendrier adamique et pendant trois mois, cette nouvelle lune accrochée à son 18 donc, caché que, que le nombre caché, elle va s'accrocher à lâcher un maximum, donc, d'énergie. Alors, ça risque de vous déstabiliser. Alors, accrochez-vous, habituez-vous à des nouveautés. N'hésitez pas également à faire, disons, des projets. Je vais revenir, donc, sur le côté spirituel et sur le côté matériel. Alors, euh, si vous entendez, je, je vous avais renvoyé à, à la première partie, donc, du, de, de cette vidéo de Nouvelle Lune, je vous avais renvoyé aux incantations avec les fameux anges, et puis, je, je, je, elle, en hein, elle, elle, elle, elle <rire> qui voulait dire également force, hein et bien, quand vous entendez matériel. réel, et eh ben, c'est « mat », ça veut dire la mort, la matière, c'est-à-dire ce qui est inerte, mais relié à elle, donc à cette force spirituelle, et eh bien vous êtes capable, en définitive, de transformer la matière. Or, cette fameuse matière, vous, nous sommes matériels, tout est matériel, nous sommes collés au sol, c'est la matière, c'est matériel. Mais il y a une possibilité, naturellement, de pouvoir s'élever. Or, il faut pouvoir se connecter, et c'est pour ça que je vous ai déjà préparé avec l'incantation des anges. Alors, quelles que soient vos convictions, quelles que soient, disons, vos religions ou pas, Quoi qu'il en soit, nous sommes des êtres humains, nous sommes capables de pouvoir remercier, disons, la nature, hein on peut être en bonne santé, on peut remercier, on a des enfants, on a des amis, on a, enfin, bref, quoi qu'il en soit, il y a toujours moyen de remercier, quand même, on a toujours, on, on peut toujours trouver quelque chose pour remercier, et là, on s'aperçoit, que tout d'un coup on est bloqué, qu'est-ce que je vais remercier J'ai remercié quoi J'ai remercié qui Je suis plein de mouise. mais non, mais pourquoi je vais remercier Lui il me fait mm, et l'autre mm. et puis là je vis dans un monde hum. Mm. Vous voyez un petit peu, et petit à petit, ces habitudes-là font que vous vous enfoncez dans un espèce de goudron qui est simplement la matière mate. Mat, que je vous avouais dit qu'en en, en hébreu ça voulait dire met. donc vous vous rendez compte et donc on glisse, on glisse, on glisse, on glisse comme ça et tout d'un coup on se retrouve complètement goudronné où on est lourd, ou une mauvaise humeur ce matin je suis partie, je suis allée chercher du pain j'ai fait un petit tour, écoutez-moi moi, le smile, j'étais toute contente et tout enfin bref, bonjour, et le smile et les gens ils me regardaient comme euh, euh, bizarrement euh, « Tiens, le souris. Vous, vous rendez compte que le sourire, maintenant, il devient euh, peut-être folle ?« Souris, je dis bonjour euh, oh !» Vous voyez, euh, c'est dommage, c'est dommage parce que si vous saviez à quel point que de sourire, euh, ça vififie le corps, ça rajeunit le corps, euh, ça fait marcher le cerveau d'une autre façon, c'est incroyable on se remet très vite d'un petit truc, quand on sourit, quand on a bon pied, bon oeil. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment, vraiment une cure de jouvence que de, de pouvoir remettre. Sans, sans parler dans des, des bigoteries ou quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire, mais le minimum, on est content, on se lève et tout, bah ben oui... C'est une attitude, c'est une attitude, et si vous saviez à quel point, tout d'un coup, ça donne des explosions de joie en hauteur, quand on dit « merci, que c'est beau, bonjour et tout », mais là, mais, mais tout d'un coup, mais vous, mais vous êtes rare, vous êtes un personnage rare, hein il y en a beaucoup qui qui, qui comprennent pas disons euh, euh, ce sourire spontané ce bonjour spontané on n'a pas été présenté ben non on n'a pas été présenté on peut se dire bonjour on se voyez et ça c'est le côté, disons, élevé la matière en balance, là, et en 2018 et tout, ce chevauchement, disons, où maintenant ça y est c'est parti pour la nouvelle année adamique, on a pris un an de plus, hein, et pendant trois mois on va être encore dans le cal euh, calendrier, disons, tel que nous on l'a, disons, dans le monde entier, disons, 2018, hein, jusqu'en capricorne, donc, il va y avoir trois mois, hein. donc, pendant ces trois mois-là, où c'est un signe de terre, de matérialité, il faut impérativement, disons, euh, se, se donner un maximum de chance, de force, pour pouvoir atteindre, disons, le sixième mois, c'est-à-dire, quand on va tomber, disons, dans le mois des poissons. En Capricorne, je vous avais dit, donc, dans trois mois, en général, c'est euh, là euh, où, où, où s'il y a un décret, on ne connaît pas, hein, s'il y a un décret qui arrive et, et qui peut être quelque part transformé par votre attitude tout simplement, eh bien il risque d'être atténué, hein. vous risquez d'avoir un coup de main, une clémence, faut que je vous le dise, ça quand même, c'est quand même une bonne recette, apprenez-vous pendant cette, ce trimestre-là, à vraiment à remercier, habituez-vous à être content, mais c'est pas facile maintenant de rire et d'être content, de se satisfaire, d'avoir le bon œil et comme ça pendant trois mois vous allez vous habituer en Capricorne, là où il y a Pluton, vous vous rendez compte, c'est le pestiféré, c'est celui qui remet les choses en place et en plus de ça, il est juste à côté quelque part son copain qui est Mars, dans l'autre signe saturnien et tout, il y a également Saturne qui est en... vous voyez, ce contexte-là fait que ça peut être explosif contre vous ou va vous apporter des aides. Voilà, c'est selon, disons, euh, ce que vous auriez, disons, euh, décidé d'avoir un petit peu comme, euh, comme attitude. C'est une habitude à prendre, c'est une habitude à prendre. Croyez-moi que l'optimiste, il n'est pas inné. Les gens qui sont optimistes, ils, l ont, ils ont travaillé leur optimiste. Ça ne veut pas dire qu'ils ont une vie plus belle que les autres, bien au contraire, souvent, hein. Vous voyez, donc c'est une question d'habitude, d'habitude. Alors, remuez la machine parce que, en ce moment, c'est ça qui va vous donner vraiment, disons, de l'énergie. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein, matériel. Voilà. Donc, on transforme la matière, disons, en lumière. Allez, on s'accroche, hein, les, les amis, pendant trois mois, on va essayer un petit peu de s'habituer à avoir de la bienveillance, hein. et on soi aussi, hein, on verçoit, hein. soyez contents de ce que vous faites, faites ce que vous pouvez, tout simplement, tout simplement, vous prenez pas la tête. Vous pouvez faire ça, vous faites ça, vous arrêtez, vous reprenez plus loin, regardez, moi je me suis pas cassé la tête, ma vidéo je l'ai fait en deux fois, ben, je l'ai fait en deux fois, et alors il est où le problème Moi, wow, je ne suis pas obligée, hein. vous comprenez, il ne faut pas se sentir, disons, euh, euh, euh, la terre ne va pas s'écrouler si vous n'êtes pas là, il y en a plein de personnes qui sont parties, et ma femme, bah, même si elle était merveilleuse, bah, elle ne manque pas, euh, quelque part, voilà, hein. c'est comme ça, c'est la vie qui va, mais on va pas attaquer, disons, euh, ce sujet, parce que naturellement, c'est bah, c'est beaucoup plus fin, parce que si c'est juste un passage sur terre, pour en arriver là, être oublié, et même pas, disons, avoir euh, le, le, le plaisir d'avoir transformé quelque chose, ça serait quand même malheureux, donc non, il y a quelque chose vraiment de plus haut, de plus haut, de, de c'est vraiment... Euh, euh, à l'heure actuelle, profitez-en, voilà, parce qu'on arrive maintenant dans cette étude, on va arriver dans cette étude. Hein. Alors, la première des choses, c'est d'être heureux, d'être optimiste, voir la chose du bon côté, et puis boum, boum, boum, boum, boum, faites marcher la lune à fond les 18, 18, 18, 18, 18. Hein. Allez les amis, hein, je vous quitte, hein. et puis passez, ma foi, hein. ah ben, un bon trimestre de lune en 18, hein, encore. Hein. Voilà. Ben, la prochaine vidéo, tout simplement. Hein? Au revoir. Hein?